Kika. Ton nom, D.Y., tu l'as eu euh, en même temps que Poupadredi, C'est toi qui te l'ai choisi ou mmh. c'est venu euh... Poupa Dredi, lui, il avait des, des dreadlocks à l'époque, c'est pour ça qu'on l'appelait Poupa Ouais, trop On appelait facile. Moi, puis les, il est devenu papa, donc c'était Poupa Dredi <rire> et, et, et moi, au contraire. C'était pas pareil, c'était. Non moi c'est anecdotique un petit peu, c'est que mon premier nom dans mon premier groupe de rap, euh, comme on trouve, il y avait des noms un petit peu un petit peu limite à l'époque quand même faut dire. Ouais. Dans plein de petits groupes de rap et moi mon truc c'était euh, on m'avait dit ouais tu chantes vite et tout, et bon je chantais vite, mais j'étais pas très intelligible à l'époque donc. <rire> <rire> Bref, et c'était, euh, c'était, euh, moi, c'était Daddy Rafale. C'était mon, mon premier nom. Donc, après, je me suis assez vite aperçu que Daddy, j'étais pas Daddy. Donc, ouais. en fait, j'ai compressé, j'ai compressé le Daddy en, avec la première lettre et la dernière lettre de Daddy, tu vois, D.Y. Ouais. Et donc, je m'appelais Rafale DY. Et après, je me suis dit, mais Rafale, parce que j'avais un t-shirt, je me suis trouvé à Paris où il y avait, il y avait un, un, un, un, Asiatique qui m'avait arrêté dans le, dans le métro en me disant, euh, tu sais ce que ça veut dire sur ton t-shirt Ça veut dire « rafale devant » et tout. Donc moi, j'étais content, j'étais raffermi dans, dans mon délire. Et je me <rire> donc voilà ». Sauf qu'après, je me suis dit bah, « rafale, c'est quand même très prétentieux ouais. ». On enlève « rafale » et on va laisser « dy ». Sauf qu'après, qu les gens m'ont appelé « dy » et ça m'embêtait un peu. Ouais. Donc, j'ai orthographié ça. Très bonne idée. En tout cas, ça te va bien. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.